Quand j'ai restitué une partie de ma recherche aux soignants, certains ont pu évoquer leur sentiment d'impuissance et leur peur d'être des mauvais soignants. En prenant le temps de discuter en équipe de leurs propres émotions, ils ont réalisé qu'ils étaient en fait très nombreux à partager cette crainte. Cette prise de recul leur a permis de mieux supporter l'impossibilité commune à contrôler le corps de l'ado. Ils ont alors pu mieux contenir non seulement leurs propres angoisses, mais aussi celles de ces ados qui se scarifient. C'est-à-dire qu'ils ont pu mieux les aider. Parce qu'au fond,